En 2019 20 on était plus à travailler sur l'appropriation en, en équipe du cadre de référence de la compétence numérique et de, de l'enseignement à distance euh, dû euh, au COVID, parce que dans le fond, ça a eu un impact sur le rôle et le mandat du conseil pédagogique. Donc en 2020 21 on s'est principalement consacré à l'accompagnement à distance. Puis ça a été aussi un moment pour faire un temps d'arrêt, pour réfléchir, échanger et voir comment on allait agir dans ce nouveau contexte. Puis, en 2021 22 on est rendu à l'étape du transfert en salle de classe et la poursuite euh, donc, du développement des différentes dimensions de la compétence numérique qu'on a acquis euh, pendant cette période un peu particulière. Donc, pour euh, commencer, je vais vous présenter l'an 1, qui était une année plus de formation pour mieux intégrer le numérique en formation et en accompagnement dans la discipline du français. Euh, ça s'inscrivait dans le contexte du plan d'action du numérique. Alors, pour faire une histoire assez brève, au départ, j'avais eu la chance de participer à un atelier sur le domaine des langues avec Joanne, qui présentait différents ateliers justement sur comment exploiter le numérique en salle de classe. Et j'avais été particulièrement inspirée par un atelier où on travaillait la lecture interactive en utilisant l'éthique. Mais moi, j'y voyais d'autres avenues pour des pratiques que je travaillais avec les enseignants. Dans mon équipe, où on est composé de sept conseillers pédagogiques du centre de service, euh, juste en français, et on travaille beaucoup en collaboration avec les bibliothécaires. Depuis quelques années, on se cherchait un projet commun pour travailler ensemble et développer un petit peu nos pratiques. Et donc, euh, j'ai fait cette proposition à l'équipe, puis euh, ça a été euh, euh, accepté. Tout le monde avait de l'intérêt pour se lancer dans cette grande aventure, les bibliothécaires y compris et... Euh, notre conseillère pour l'éthique, donc euh, Nadine et Joanne, et se joindre à se joindre à l'époque à ce projet-là, à ce beau projet. Dans un premier temps, on a eu à mettre en commun nos connaissances, euh, qui étaient très différentes d'une personne à l'autre. Hein, on partait vraiment de, de points de départ différents, mais on avait quand même cet intérêt commun. Alors au départ, c'était un intérêt commun, puis vous allez voir au fil de nos témoignages comment on en arrivait plus à un engagement commun, un engagement, une adhésion de tous. Euh, C'est certain que la première année, on avait des petites contraintes, euh, des, petites, euh, des, des petits désengagements qui relevaient différentes choses. Ah, finalement, ce n'était pas ce que je pensais, donc ça pouvait euh, avoir un impact sur notre intérêt. Ou bien ça pouvait encore se traduire par des modalités de travail qui convenaient plus ou moins, ou euh, des choses qui se jouaient au niveau du sentiment de compétence. Il a fallu qu'on travaille ensemble à réajuster au fur et à mesure les modalités du projet pour que tout le monde reste engagé. Euh, la façon dont on travaillait, le matin, on était plus dans la théorie et l'après-midi, on était plus dans la pratique. Et il a fallu, donc, comme je vous disais, dans un premier temps, faire un état de notre niveau d'aisance au niveau du numérique. Alors, euh, on va vous présenter quel outil on a utilisé pour ça. Ben, pour travailler avec les CP, on a euh, utilisé l'échelle de Rabi, puis euh, elle a été ajustée. Le modèle qu'on a choisi avec Julie, c'était euh, une adaptation. Mais euh, c'est un cadre qui est aussi de la recherche, puis sur lequel on peut s'appuyer pour se situer dans le développement de notre compétence numérique. On n'avait pas encore le cadre de, de référence à compétence numérique. Il était pas, il a été publié euh, pas longtemps après. Donc, tant qu'à s'appuyer sur quelque chose, on est allé sur celui-là, puis il est quand même parlant. Puis les, les, les énoncés sont faciles à ajuster pour euh, de, avoir des, des, des, des, des, des, des manifestations observables de... de ce que ça veut dire dans la vraie vie pour un conseiller pédagogique, par exemple. Euh, il y a les quatre stades de développement, il y a des énoncés qui sont axés sur les pratiques des enseignants, mais les conseillers pédagogiques pouvaient facilement s'y situer. Comme Sylvia vous l'a dit, quand on a débuté cette démarche-là, on était tous à des niveaux différents dans l'utilisation des tics, soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, dans mon cas, si je décris un peu ma situation, euh, il y a quatre ans maintenant, euh, ben moi, j'utilisais les tics surtout pour communiquer par courriel avec mes collègues et avec des enseignants ou des directions avec lesquelles je travaillais. Euh, je préparais mes outils d'accompagnement euh, en utilisant Word, PowerPoint, mais c'était pas mal limité à ça. Euh, juste pour vous dire, j'avais encore un agenda, puis un cahier de notes, papier crayon là, que j'utilisais dans mes, dans mes rencontres et dans ma vie professionnelle. Euh, puis, dans mon utilisation personnelle, je faisais une petite utilisation des réseaux sociaux. Euh, donc, si on regarde les niveaux de rabis, euh, où est-ce que vous pensez que je me situais? C'était vraiment plus personnel, là, dans mon cas en tout cas. Mais on vous rappelle qu'on était tous à des niveaux différents. J'avais certaines de mes collègues qui étaient pas mal plus expérimentées que moi. C'était un beau défi. Donc, quand on a travaillé, quand on a bâti ce projet-là, quand on a pensé à ce projet-là. Euh, on s'est assuré, bien entendu, de s'appuyer sur des cadres officiels pour légitimer un peu euh, auprès de notre organisation le choix de ce sujet de développement professionnel-là. Euh, donc, les trois orientations du plan d'action numérique du ministère euh, nous ont servi justement à nous appuyer puis à rendre ça euh, plus officiel dans le fond. Euh, donc, l'orientation 1, développement de nos compétences numériques, orientation 2, valeur ajoutée à nos pratiques d'accompagnement, et orientation 3, environnement propice au, dé au déploiement du numérique. Dans, dans le cas de l'orientation 3, euh, on, on voulait vraiment servir de modèle aux enseignants et à nos collègues euh, dans le déploiement du numérique. Pour rendre ça encore plus contextualisé à notre centre de service, on est allé aussi euh, s'appuyer sur le plan d'engagement vers la réussite. Donc, euh, dans notre p euh, au CSSPI, on a euh, deux objectifs d'une des orientations du plan d'engagement qui, euh, qui touchent particulièrement notre projet. Donc bonifier nos offres de formation et d'accompagnement par l'utilisation des technologies et aussi euh, assurer l'utilisation du numérique en contexte d'apprentissage et d'évaluation. Là aussi, comme pour le plan d'action du numérique du ministère, euh, C'est par la modélisation en contexte d'accompagnement qu'on visait cet objectif-là. Marie-Josée, qui, oui. qui travaille au Récit en adaptation scolaire, elle dit que l'utilisation que tu faisais du numérique, elle était en réponse à tes besoins et à tes connaissances à ce moment-là, quand tu parlais de où tu étais il y a quatre ans. Mm. Joanne oui. a dit qu'on qu travaille en cohérence. Oui, tout à fait. Puis tu, verras, tu vas voir le, le cheminement le plus... Euh, mm. hein. Quand on, maintenant, nos, nos heures du jour, hein, on est, les filles sont on est rigoureuses pour vraiment tenir euh, compte de leur plan d'action tout le temps, tout le temps. Alors, euh, un bilan de, de notre premier bilan dans un, euh, dans le fond, moi, je suis arrivée euh, à Miami avec, euh, avec les filles et, euh, ben, dans le fond, ils ont commencé à intégrer des outils technos dans les, dans les classes et dans les formations. Il y a eu un premier contexte d'accompagnement dans, dans un milieu pour animer des lectures interactives à l'aide du numérique tout en, euh, en, voyons, en, en mettant de l'avant la compétence communiquée oralement. Mais c'est un besoin du milieu, ce n'est pas « ok, on va essayer pour essayer ». Non, c'est un besoin dans le milieu où euh, Sylvia accompagnait. Alors, euh, une première, ben une, il y a eu plusieurs lectures interactives, mais on a documenté une en particulier qui a été réalisée à partir de l'album « Le secret du rocher noir ». Et euh, on était dans une classe de deuxième cycle. Il y a eu un enseignement de la communication orale euh, et on, dans le fond, cet album-là permettait de parler des problèmes de pollution, euh, d'environnement. On a même utilisé… Euh, L'extrait d'une un, vidéo de Campus ONF s'était collé pour activer les connaissances, puis aussi s'exercer avec la communication orale. L'aspect numérique qui était révélateur, vous connaissez tous l'application Criez-le. Mais là, c'était l'utilisation de Criez-le euh, dans un contexte de français. Puis, vous allez voir un peu son pouvoir pédagogique en classe de français, ça nous permet de classer les types de questions. Euh, on va l'essayer ensemble, mais on va l'essayer ensemble après d'avoir écouté la vidéo. Je vais vous donner une intention d'écoute, puis vous allez voir comment euh, les enseignants ont pu manipuler euh, et pouvoir intervenir euh, sur les différentes réponses des élèves en lecture interactive. Alors, euh, c'est euh, Sylvia qui euh, vous parle témoigne de son point de vue de conseiller pédagogique, à cette école là en plus, on a eu la chance d'avoir une direction aussi à l'heure du dîner qui nous avait donné une entrevue. C'est rare qu'on a une direction, mais la direction était présente, elle voulait que ça fonctionne l'activité. Alors, dans cette vidéo, quelles sont les stratégies gagnantes pour accompagner des enseignants? La façon dont j'ai abordé cet accompagnement, je me suis associée avec euh, Nadine Martel-Otto, qui est notre concert pédagogique antique, pour voir comment on pouvait intégrer les technologies à une pratique en français qu'on fait depuis très longtemps, qui est la lecture interactive. Je voulais un petit peu revisiter ce dispositif avec l'école, parce qu'il venait de recevoir une flotte de iPad, et je me disais bah, comment on pourrait mettre ça à profit pour apporter quelque chose de plus à l'enseignement en travaillant euh, ce dispositif. Donc il y a eu un premier temps où je les ai rencontrés pour voir dans le fond comment on pourrait revenir sur le sens des quatre dimensions de la lecture, euh, travailler la composition de questions en lien avec ça. Puis ensuite on a passé une journée qui était plus vraiment de l'ordre de la manipulation de l'outil, le iPad, et le fait de construire l'activité en tant que telle dans euh, euh, Notebook en utilisant l'application, je crois qu'on dit « Criez-le ». C'était une des premières fois que les enseignants manipulaient l'outil en tant que tel, euh, on a passé une bonne journée à préparer euh, l'animation. Le jour où on le vivait en classe, on avait euh, donc euh, la direction euh, d'école qui était là vraiment pour nous soutenir. Donc, euh, on était plusieurs intervenants dans la classe la première fois qu'on le vivait pour sécuriser l'enseignante. Puis moi-même, quand j'étais en formation, ça m'a demandé de mettre pour la première fois en démonstration euh, devant les enseignants en train de faire une pratique comme celle-là alors que je ne l'avais moi-même jamais fait auprès des élèves. Euh, même que ma collègue juste euh, utilisait passer d'une application à passer à une, une caméra autoportante. Elle me disait qu'elle m'avait trouvée bonne parce que c'était une première, puis c'était déjà pas mal d'utiliser une application. Puis là, été, je m'étais lancée à utiliser les deux sans que ce soit prévu, parce qu'on ne s'attendait pas à retrouver des caméras autoportantes. Mais moi, j'ai senti, ça fait longtemps que je suis concert pédagogique en français, puis j'ai senti que ça me mettait dans une zone d'inconfort, ça me remettait dans des défis. En même temps, j'ai trouvé l'expérience intéressante parce que c'est des choses comme ça que je veux, je veux vivre aussi. Mais... Euh, J'étais plus du tout dans une zone de confort sur quelque chose que je maîtrise énormément euh, normalement. Après avoir vécu l'activité, les enseignants le vivaient dans la classe. Ils étaient en équipe de deux et euh, ils animaient la lecture avec les iPads. Puis me, ma collègue Nadine était là pour tout ce qui était problème technologie, s'assurer du bon fonctionnement. Moi, j'étais là plus pour l'aspect pédagogique, animation de l'activité en tant que telle. Et euh, en même temps, j'essayais de prendre le plus possible, de prendre des, des notes euh, pour euh, faire une rétroaction euh, de qualité. On passait facilement une heure assez ensemble à regarder euh, vraiment ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné dans l'activité, comment elle se sentait à l'aise. Dans un autre temps, on a travaillé sur l'aspect d'évaluation. Euh, C'est sûr que moi, j'avais choisi volontairement ce dispositif parce que je voulais m'assurer que on est des traces d'évaluation de la lecture à l'oral, puis également ça permettait de travailler la compétence communiquée oralement. Euh, qui, des fois, est un peu moins travaillé sous forme d'échange. L'accompagnement s'est finalisé de cette façon-là. Il y a eu un engouement assez prononcé, d'après ce que j'ai pu comprendre. Euh, j'ai eu de la su du suivi de, de la part euh, de la direction Annie, qui disait que les enseignants ont poursuivi, dans le fond, euh, le fait de se questionner sur les quatre dimensions de la lecture, de trouver des livres euh, pertinents pour animer des histoires. Certains ont créé très, très facilement d'autres lectures avec l'application Notebook, D'autres sont restés plus euh, à animer le livre comme on avait l'habitude de le faire, de façon plus traditionnelle. Bonne lecture des besoins du milieu. Être accompagné en classe par des CP. Il y a de la collaboration, moi je mettrais ça ensemble. Sortir de sa zone de confort. Régulation, régulation. Mmh. Collaborer, en tout cas ça ça va ensemble ici. Explorer. Je mettrais ça dans sortir de sa zone de confort, je pense. Euh, prendre le temps de manipuler les outils, puis explorer. Soutien de la direction. Plan d'action. Fait qu'on a lu les besoins du milieu, on a fait un plan d'action. Permettre l'erreur, tant prof que CP, ça, euh, dans quoi peut-être d'en sortir sa, sa zone de confort, je pourrais mettre ça ensemble. Donc, vous voyez un peu, c'est ce exactement ce que Sylvia faisait. Elle lisait ce qui se passait, puis elle commentait, puis elle faisait un classement. puis Après ça, ben, quand les, on, on revenait en grand groupe avec les enfants, puis elle le montrait aux enfants, que leurs idées y allaient ensemble, puis ça permettait de, de, de voir. Euh, les réponses un... qui se ressemblaient, les réponses qui étaient différentes, pour des questions d'opposition, je suis pour, je suis contre. Euh, ça avait eu un bris de compréhension, ça permettait de grossir une réponse puis d'en discuter. Les euh, si, les mettre en haut un... comme ça, Donc, je peux aller voir. Euh, exactement. Les élèves étaient très curieux de voir les réponses qui s'affichaient pour voir si ça confirmait leurs réponses. Et à la fin, naturellement, il y a des enfants qui m'aidaient à classer les réponses. Pour Maud, ouais. c'est la suite Smart en ligne qu'on utilise euh, avec, euh, qu'on a avec notre licence de Smart Notebook. C'est pour ça, euh, bon, c'est euh, crier là qui fait partie des outils interactifs. Ouais. Donc, merci beaucoup de votre participation. On est rendu au bilan de l'an 2. Je te laisse la parole, Marianne. Alors, euh, notre en deux, c'est poursuivre en tenant compte des constats émis lors de notre, notre, de, notre bilan de l'an 1. Euh, notre but commun était évidemment de poursuivre le développement de notre compétence numérique au travers des différents projets intégrant euh, notre discipline au volet numérique. Euh, pour soutenir l'adhésion de tous au projet, c'est-à-dire notre engagement mutuel, nous avons revu deux choses. D'abord, la structure de travail et ensuite la façon de planifier le contenu. Évidemment, qu est -ce qui, quand on parle de structure de, de travail, on parle de, des modalités. Euh, le nombre de jours qu'on voulait accorder, le nombre de temps, le nombre de jours, temps accordé au calendrier, bien sûr. Euh, la façon de travailler euh, en grand groupe, en sous-groupe, euh, selon euh, les travaux. Euh, toujours aussi, les travaux étaient toujours en concordance en lien avec ce qui est inscrit à notre plan d'action de développement numérique comme notre plan d'action euh, au niveau de la discipline du français. Euh, pour ce qui était du contenu, c'est de trouver l'équilibre entre la théorie et la pratique, euh, sachant que la pratique était vraiment nécessaire pour le transfert à l'utilisation, à l'aisance de l'utilisation des outils numériques. Euh, de plus, pour assurer une cohérence euh, entre les rencontres, euh, ben, en fait une, une cohérence aussi entre les CP accompagnateurs du récit. Et nous, l'équipe euh, CP disciplinaire, on a convenu euh, qu'à ch chaque fois, un membre de l'équipe disciplinaire rencontrait les CP du récit pour planifier le contenu des rencontres à venir. Euh, ça s'est avéré assez efficace parce que ça répondait davantage aux besoins et ça nous, permet, ça nous permettait davantage aussi d'accéder ou d'obtenir les effets visés. Euh, qui était euh, convenu dans ch à chacune de nos rencontres. Donc, euh, atteindre les objectifs, c'était nécessaire, c'était souhaité et ce fut vraiment les prémesses d'un engagement mutuel. Donc, notre en 2, au début de notre rang 2, on avait vraiment un sentiment de compétence que chacun avait vraiment beaucoup évolué à la suite des premières expérimentations. Je dois dire encore là qu'on était encore à des niveaux différents, mais on était beaucoup plus confiants. Et on était confiants aussi à se permettre d'échanger autour de nos pratiques, que ce soit euh, même dans les essais-erreurs, je vous dirais c'était vraiment intéressant ce partage-là. Euh, et on a aussi mobilisé davantage des outils numériques dans les accompagnements et nos formations. Euh, donc, tout allait bien jusqu'à ce que le confinement arrive. Alors, euh, <rire> le contexte COVID, malgré tout, euh, je pourrais vous dire qu'il nous a, euh, enfin, il nous a grandement, euh, il a grandement contribué encore à notre développement, euh, à notre développement euh, de compétences numériques. Euh, à cause du contexte, nous on s'est senti confiants dans le sens que déjà quand c'est arrivé le confinement, bien, on avait déjà une banque d'outils. Euh, ou même de, un ensemble d'outils numériques sur lequel on avait déjà une aisance et on les a mis à profit justement pour nos pratiques collaboratives à distance tout d'abord. Ensuite évidemment le contexte d'enseignement à distance est arrivé et euh, bien là aussi encore on savait sur quoi se pencher, sur quoi se référer pour euh, accompagner les enseignants dans ce contexte là. Comme on avait du temps, puis qu'on a pu aussi poursuivre nos rencontres avec les CP du RICI, euh, ben, on a vraiment profité de ce temps-là pour s'approprier davantage euh, le cadre de référence numérique. On en a fait des lectures plus approfondies, puis des échanges autour du cadre. Donc, bref, le contexte COVID a eu un impact positif sur notre situation professionnelle. Puis notre en deux ben, s'est avéré aussi à innover en pédagogie euh, par le développement numérique en relation directe avec le personnel scolaire et professionnel. Et, euh, ils l'ont pas dit, mais il y avait un pas d'avance par rapport aux autres CP disciplinaires qui eux avaient pas nécessairement euh, travaillé euh, de cette façon-là, que euh, ils se sont sentis moins démunis euh, quand il est arrivé on, euh, le contexte COVID. Euh, alors, euh, je leur ai dit ça en un, on va faire une présentation à la FCC. Là, ils n'auraient pas cru les filles là, ce, là cet après-midi, elles sont là euh, pour en témoigner. juste pour euh, compléter au centre de service, on a demandé aux CP répondants dans les écoles, puis aux CP disciplinaires d'être comme en première ligne pour les formations, pour l'école d'enseignement à distance, utiliser Teams, puis les réunions, puis la vision, puis tout ça. Mais les filles, bien vu qu'on était, tu sais, il y avait déjà une certaine habileté, on a profité d'un après-midi DDL, on s'est fait comme un plan pour accompagner les écoles, puis, euh, fait qu'ils étaient comme moins euh, stressés, tu sais, j'ai eu. Ça a été vraiment différent que d'accompagner d'autres personnes. Il a fallu que moi, j'anime une première fois puis le faire devant eux pour qu'ils les autres CP parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Je n'ai pas tout le temps eu à le faire là, avec mes collègues qui se présentent. Oui, il y avait un pas d'avance. Dans le fond, le bilan de l'an 2, c'est qu'ils ont poursuivi l'intégration des outils numériques en salle de classe, en formation. Puis là, bien, on n'avait pas le choix, c'était en virtuel aussi. Il y a eu une réorganisation des pratiques collaboratives et du travail dans un contexte où le travail et l'accompagnement se vivaient à distance. La principale dimension de la compétence numérique était travaillée. Mais là, on était pour eux, c'est vraiment adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'autonomisation. Je l'ai pas assez tantôt hein, dans le clavardage, C'est vraiment, on est vraiment là-dedans. Il y a d'autres dimensions qui sont sollicitées, ça dépend des projets, selon les besoins des milieux. Ça, cette information-là se retrouve dans nos guides de pilotage. Il y a un second milieu qui avait un besoin, et là c'était d'enseigner le vocabulaire tout en utilisant euh, les technologies. Alors là, on est, on, on est parti encore d'un album, j'aime ça les albums, <rire> alors on est parti de l'album « Il n'y a pas de place chez nous ». Et euh, il y a eu un enseignement, aussi on s'est appuyé de la recherche, il y a eu un enseignement direct de certains mots de vocabulaire, euh, et c'était dans une classe de troisième cycle du primaire. Après ça, bien, on a invité les élèves, c'est là qu'on s'est mis à utiliser les outils technologiques euh, et on, on a créé euh, en co-développement, il y avait Nadine, enseignante, la CP français associée, Mélanie qui n'est pas avec nous, un parcours en réalité euh, virtuelle, ça permettait aux élèves de, en fond, de visualiser certains mots de vocabulaire dans différents environnements, alors ça, ça a été très gagnant. Puis après ça, dans le fond, ce qui est important quand on travaille le vocabulaire, c'est pas juste, bien, OK, j'ai nommé, j'ai donné ma définition, ça s'arrête là. Là, ça donnait un deuxième contexte, on a une vision. Après ça, bien, on réinvestissait ces mots-là dans plusieurs activités et ces activités-là ont été développées en numérique. On s'est beaucoup utilisé, c'est Lenzine qui les préparait avec la SMART, le Smart en, en, en ligne. Euh, et ça leur a permis de réinvestir ces mots de vocabulaire-là puis éventuellement, ben, ils ont fait euh, des petites situations d'écriture. On aurait aimé ça, que les élèves soient placés euh, dans un euh, contexte de création. Euh, vous avez vu, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce midi, euh, Nadine était allée se promener proche de la rivière euh, des Prairies. C'est vraiment, on l'école n'était pas très loin aussi. On aurait pu aller faire des photos en 360. On aurait aimé ça que les élèves soient créatifs. plus à l'ouest de chez nous, quand même. Ils sont oui. plus à <rire> Non, je le sais, mais quand même. C'est quand même un bel environnement, mais c'est pas facile d'aller stationner, je vous le dis. Là. Ça, c'était la partie, la partie moins fun. Euh, mais il est arrivé, le, on était dans le, dans le contexte COVID de, quand on a fait l'expérimentation. On s'était dit cette activité-là peut se vivre en classe, ça peut se vivre en bascule. Mais là, l'enseignante, quand on a eu euh, comme on l'a accompagnée dans tout ça, elle a dit ok. Pour moi, ça sert à être là. On l'a on le respecté dans, dans ce choix là, mais c'est peut-être que quelqu'un qui aura le goût d'aller plus loin avec le projet qu'on va vous partager dans le clavardage. On va pas écouter euh, la vidéo là, euh, c'était pas euh, l'objectif. On va poursuivre. L'exercice bilan de notre en deux a permis de faire une recension, c'est-à-dire une mise en commun des pratiques d'enseignement efficaces à distance. Cette recension, elle s'est faite à partir de l'outil que vous avez sous les yeux, qui est le Genele, et on a même aussi pris le temps de recenser les ressources pour la discipline du français. Quand on a fait cet exercice-là, c'était vraiment dans l'idée de se faire une tête de ce que nous avions mené dans euh, les, premières, euh, les premières étapes du confinement. Et euh, je pense qu'on est un petit peu précurseur dans le sens que, et éventuellement, euh, ce qu'on nous a demandé, c'est d'aller vers la création d'une trousse euh, qui, que l'on retrouve à l'intérieur de notre organisme, qui est une trousse qu'on nomme « Ici, ma, ma classe bascule ». Donc, cette trousse-là, euh, dans le fond, elle s'adresse à l'ensemble des enseignants de notre, de notre centre de service scolaire, mais c'est surtout… Euh, une trousse qui leur permet de les soutenir, les supporter euh, dans un code bascule. Alors, euh, premier exercice recension s'est fait une tête et donc on était très efficace quand on, on nous a donné en fait le, le, le, le je ne veux pas dire le commandement 2, <rire> mais donné la mission de créer cette trousse pour aider nos enseignants. Ensuite, il y a une chose aussi qui a été très intéressante dans notre en deux, c'est qu'on a pu avoir l'occasion de développer notre, notre application pédagogique, notre site pédagogique SharePoint en français. Que dans apprendre à créer, d'apprendre à déposer, comment gérer, c'était vraiment intéressant. Euh, et aussi, on a profité, nous, à l'interne, on a toujours un, un feuillet qu'on appelle le communicon. Euh, ce feuillet, euh, c'est évidemment lié à notre discipline. Ça permet de, de, de donner de l'information ou d'amener euh, des pratiques efficaces, de connaître des pratiques efficaces au niveau de l'enseignement du français, euh, autant à nos CP, euh, nos collègues conseillers pédagogiques que les enseignants. Alors, euh, notre intention où on a euh, transformé davantage notre communiquant, c'est -com, qu'on y a mis un appart beaucoup plus technologique, en fait, d'intégrer davantage des outils technologiques pour euh, l'enseignement euh, du français. Donc, ça a vraiment été euh, une année euh, assez productive, je vous dirais, là, dans le contexte de COVID. Dans le fond, l'outil génialiste, c'est vraiment plus un bilan de... On, on, on, on visitait les dispositifs qu'on connaissait en français. Dans le fond, on n'a pas... C'est juste de dire, ben oui, mais ces dispositifs-là ils peuvent se livrer aussi en cas de bascule. Marie, elle ne dit pas, mais il y a une classe qui a basculé pendant l'heure du dîner, donc c'est encore une réalité, mais ça a l'air que ça va bien. On continue avec euh, l'an 3. Je te laisse la parole, Claudine. Euh, vous allez voir que pendant l'an 3, ce dont je vais vous parler, ça démontre une certain, un certain niveau d'appropriation du numérique. On l'a vraiment pu l'intégrer. Donc, on a mobilisé nos compétences dans différents contextes, bien entendu liés à l'enseignement et à l'évaluation à, à distance, mais aussi en salle de classe. Euh, comme Marianne vous l'a dit, on a bâti la trousse de ressources pour les enseignants et si ma classe bascule, on a aussi bâti des planifications et des outils pour l'enseignement et l'évaluation à distance. Même si c'était pas ça le sujet de nos rencontres de développement, tout le, ce qui était l'enseignement à distance et tout ça, on a vraiment, on est vraiment arrivé à accompagner les enseignants, puis même nos collègues CP, beaucoup mieux que si on n'avait pas vécu ce développement-là euh, les années d'avant. C'était bizarre parce qu'on en est même arrivé à avoir de la difficulté à distinguer nos rencontres disciplinaires français, celles de notre développement numérique et même nos rencontres de table régionale en français avec les collègues des autres commissions scolaires, on réalisait qu'on mobilisait toujours les mêmes ressources ou à peu près les mêmes ressources. Donc on réalise qu'on était vraiment arrivé à un niveau d'intégration supérieur. On a poursuivi la création de notre site SharePoint français au primaire. Puis on a profité de la création de ce site-là pour mettre nos cadres de référence et nos outils en commun et de les diffuser plus facilement euh, aux enseignants. Pour s'assurer que ce soit vraiment un répertoire partagé, on a travaillé, bien, à ce moment-là on était vite dans le dossier français, maintenant on est six. On s'est assuré de travailler à relais sur ce site-là. Donc, on avait un projet commun auquel on s'est engagé tout au long de l'année. Même si c'était variable selon les personnes et selon les moments de l'année, on a été en progression tout au long de l'année. Euh, quand on regarde le référentiel des CP, parce qu'on s'est aussi appuyé sur le référentiel des CP, étant donné que c'est notre outil de, de référence, euh, on, on est vraiment dans les situations emblématiques accompagner et innover, autant dans nos pratiques d'accompagnement, dans l'organisation de notre travail que dans nos pratiques collaboratives. Euh, L'obligation de collaborer et d'accompagner à distance nous a, bien entendu, forcés à utiliser le numérique. C'est un choix là, de, du centre de service SharePoint, ça reste quand même à l'interne, euh, mais euh, si ça, ça répond à, à leurs besoins. Mais quand on vit des beaux projets, euh, ben, au moins c'est diffusé pour l'ensemble du Québec avec le euh, réseau euh, pédago numérique. Alors ouais. voilà, on poursuit. Parlant de collaboration, en mars 2020 et jusqu'au début de l'année passée, on a accueilli trois nouvelles CP dans notre équipe. Euh, une une d'entre elles a commencé quatre jours avant la fermeture pour le confinement et les deux autres sont arrivées au début de l'an passé. Donc, euh, l'arrivée de ces nouvelles collègues et tout le télétravail nous ont obligés à revoir nos pratiques collaboratives pour que notre travail disciplinaire demeure efficace. Euh, la nature de notre travail avait changé, bien vous le savez, Là, je vous dis un peu des choses que vous connaissez déjà. Euh, donc, la nature de notre travail a changé, nos modalités de travail aussi. Puis, les demandes de notre centre de service ont été nombreuses et ont été très variées. Euh, donc, on a donc dû revoir nos rôles au sein de notre équipe pour que notre capacité à produire un travail se fasse équitablement, dans le fond, que, que ce soit réparti équitablement entre nous et que tout le monde se sente impliqué. On s'est aussi assuré que tout le monde ait une compréhension des tâches et des mandats, et que les mandats soient partagés. Nos rôles et nos modes de communication ont été revus et on s'est assuré, parce qu'on se doutait bien que cette année, on serait encore dans un mode hybride et on ne voulait pas perdre les avancées qu'on avait faites euh, pendant le confinement. Euh, on s'est assuré de penser nos pratiques collaboratives, les rôles dans nos rencontres, autant pour des rencontres à distance que des rencontres en présence. Donc, les rôles que vous voyez sur la diapo, on s'est vraiment mis une description de ces rôles-là, autant à distance qu'en présence. Ce document-là, on va pouvoir vous le partager. C'est sûr que... Il, tout il qui... est en lien sur la oh, diapo. Oui. Oh, c'est bon. la diapo, là, c'est marqué. Parfait. Euh, c'est sûr que ces ajustements-là ont eu aussi comme effet de, de ramener l'harmonie au sein de notre équipe. Le confinement et l'arrivée des nouvelles collègues avaient eu des, un, un, des effets, certainement des effets euh, peut-être un peu moins positifs sur nos pratiques collaboratives, mais tout le travail qu'on a fait l'année passée, ça a eu vraiment euh, un effet très positif sur nos pratiques collaboratives. Merci Claudine. On va passer à L euh, l an, l an 3. À l'an 2 et l'an 3, il y a un co-développement euh, qui s'est vécu, un co-développement à partir de la plateforme de livres numériques euh, Biblius. Cette plateforme, d'ailleurs, depuis fin septembre, est enfin offerte à l'ensemble des enseignants euh, euh, de la province. On est très contents de ça. Il euh, faut dire que depuis 2019, euh, il existe une collaboration entre le ministère de l'Éducation et des collaborateurs du Centre scolaire de la Pointe-de-Lille. Euh, ayant pour objectif de développer du contenu pédagogique euh, lié au livre numérique se trouvant sur la plateforme. Euh, L'intention principale de cette collaboration était de démontrer des de, de pratiques d'enseignement efficaces à l'utilisation de la bibliothèque euh, numérique pour développer des apprentissages de lecture, de l'écriture euh, et de même que de la communication orale, autant en salle de classe qu'en bibliothèque scolaire. Pour l'ensemble du projet, euh, Julie devrait mettre euh, dans le clavardage euh, les ressources euh, pour accéder aux ressources euh, dans lesquelles vous trouverez, dans le fond, tous les guides de pilotage euh, qui ont été créés euh, liés à la SAE là, qui, euh, qui bon, se est... rattachent euh, à la plateforme. Puis sur le site de la FCC aussi, il y a la présentation de ce matin, ça va, mm -hmm. ça va être euh, un rythme une belle façon d'aller chercher l'information. Il y a une petite vidéo promotionnelle, tu vois, Marie a dit qu'il faudrait quasiment qu'on la refasse parce que l'année passée, oui. ben, on avait accès à 1000 titres euh, comme, comme on expérimentait puis finalement, la, la, présentement, la, la plateforme au niveau du national, on a 400 titres autant 400 pour le primaire que pour le, ouais. le secondaire, mais on n'écoutera pas la petite vidéo avec vous, même si elle est vraiment, vraiment mignonne. On s'en va maintenant euh, avec notre collaboratrice au projet, Marie. Donc, à la fin de notre an 3, parce que comme je vous disais que Bibius s'est développé dans, sur deux ans, euh, et ça, c'est véritablement à cause de la COVID parce qu'on aurait souhaité que ça soit plus rapide, mais de notre côté, ça, ça, ça a été une très, très bonne chose, je vous dirais. Euh, donc, à la fin de notre an 3, il a été constaté que depuis notre an 1, euh, nos projets de développement numérique ne se limitent pas qu'à la collaboration entre les CP du RICI euh, et, et nous, CP disciplinaires. La collaboration va bien au-delà de ça. Euh, elle est beaucoup plus élargie parce que sur le terrain on a beaucoup d'enseignants qui ont des super belles connaissances partagées en technologie et sincèrement, ils ont été des vecteurs de savoir auprès de nous autres également. Euh, donc, on a commencé à les intégrer euh, davantage dans nos euh, projets et euh, je vous dirais que c'est la même chose avec les élèves. Ce qui est intéressant entre autres avec euh, Biblius, c'est toute la place qu'on a accordée aux élèves pour euh, même me montrer à moi des choses ou se montrer entre eux des choses et que l'enseignante a vraiment, malgré elle était très, très, très, très, très habile avec la technologie, laissait beaucoup la place aux élèves pour apprendre entre eux. Et ça, c'était vraiment, euh, je vous dirais là, c'était vraiment, ça a un effet waouh, vraiment. Euh, donc, euh, on a vraiment euh, intégré ces précieuses collaborations à nos structures de travail. D'ailleurs, en ce qui concerne le développement de la situation d'apprentissage pour la plateforme Biblius, euh, je vous dirais que la collaboration a été un, un ingrédient clé à sa création. Et puis, je vais vous inviter à écouter la capsule suivante. Justement, je vais vous donner l'intention d'écoute euh, qui est de porter attention aux partenaires de la collaboration dans le projet Biblius.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 Mais la bibliothécaire scolaire, c'est plus que juste partager des titres de livres, c'est vraiment un guide, et elle peut vraiment aider à la planification d'activités et pas juste ça, c'est elle qui est l'experte en droit d'auteur, en compétences informationnelles, nous autres, ça, on a fait des apprentissages dans, cette, dans, dans ces allers-retours-là qu'on ajustait au fur et à mesure qu'on vivait la SAE, alors voilà, et on revient à notre intention d'écoute et vous dans votre milieu avec qui collaborez-vous dans la planification d'activités pédagogiques avez-vous la chance de travailler avec des bibliothécaires on voit que enseignants conseillers pédagogiques ressortent plus fort bibliothécaires mais ça dépend il y a même des centres de services qui n'ont pas de bibliothécaires autres professionnels euh, les récits locaux direction pas beaucoup aussi ça dépend aussi de nos mandats vous, dans votre travail, les filles, ça fait partie de votre quotidien. Ils euh, travaillent en collaboration euh, continuellement avec leur direction. Là. Alors, on voit ces enseignants, beaucoup conseillers pédagogiques et euh, les récits. Est-ce qu'il y en a qui voudraient nous partager euh, des expériences? Le mot de la bonté, moi je suis euh, au récit national de l'univers social. Donc, euh, je suis aussi au CSSPI, -C il faut que je m'habitue. Euh, donc, on a quand même beaucoup, je réalise qu'on on a beaucoup travaillé en collaboration, oui, avec euh, CP euh, disciplinaire, CP récit et enseignant, le plus possible ensemble. Mais j'étais quand même curieuse parce que je trouve que... Wow! C'est vraiment un luxe de, de vous être donné un accompagnement sur plusieurs années. Euh, puis je voulais savoir, admettons pour euh, toi Julie, en tant que récit nationale, euh, t'accordais à peu près combien de jours ou euh, combien de rencontres par année à, à accompagner euh, les conseillères pédagogiques euh, d'un seul centre de service scolaire? C'est une bonne question. Dans le fond, la première année, il y avait plus de journées de rencontres. On a diminué les temps de rencontre avec, euh, avec l'ICP. On fait vraiment des journées. C'est vraiment un temps où le matin, on, vraiment on réfléchit. Puis l'après-midi, on est en cours de développement. Quand il arrive un projet comme BBU, ça se rajoute. Tu sais, dans le fond, on a comme prévu quatre rencontres. C'est ça, on les fait à peu près, qu'on les répartit tout au long de l'année. Mais à travers ça, bien, quand il y a des... Projets qui vont avec un besoin du milieu. Euh, là, la plateforme EBIUS, je te dirais que ça a été un, plus, un des, des plus gros projets parce que sinon, avec Sylvia, ça n'a pas été si long que ça, euh, cet accompagnement-là. Réalité virtuelle, ça a pris quelques rencontres. C'est sûr ça prend des temps de rencontre pour co-développer, puis ça prend des temps où on va expérimenter puis donner du support. Puis après ça, bien, il y a la partie là, qui, qui, qui appartient au récit. National, de diffuser cette information-là pour que ça soit accessible à l'ensemble du Québec, que toutes ces, ces belles ressources-là qui sont euh, co-développées. Je ne sais pas, j'ai été peut-être dix fois en classe l'année passée, mais c'était un luxe. C'était la seule école, j'avais une permission spéciale, on était dans le temps de la COVID, je mettais le, la visière, les scies, les seuls, le push-push, ces -push, bureaux, j'essayais d'aider. Euh, puis la caméra, je l'oubliais, moi, bien, mon importance, c'était vraiment d'aider euh, sur le terrain. Euh, c'est ça, mais c'est ça, c'est exceptionnel, parce que normalement, je ne vais pas autant que ça, là. Mais si ouais. tu me permets, Julie, parce que nous, mm -hmm. on a compté nos jours dans notre calendrier, fait que je peux répondre en partie à cette question. C'est que nous, c'est quatre jours en présence avec Julie, puis il y a des demi-journées pour chacune de ces journées-là où on fait de la planification. Et après, de là, il y a toujours un projet que Julie, elle, supporte un peu plus. Alors moi, je vais prendre l'exemple du projet que j'ai fait avec elle. C'est sûr que le jour du tournage, on a pris un temps de planification. Le jour où on a vécu l'expérimentation en classe de filmer. Après, il y a toute la partie montage qui, je pense, a exigé du temps. Mais je veux dire, à chaque fois, chaque année, il y a un ou deux projets où Julie elle vient nous soutenir un peu plus. Et ça, c'est un nombre de jours fait qu'on pourrait aller jusqu'à 10. Je m'excuse de répondre à cette question parce que nous, on nous demande de faire cet exercice. Donc, on est capable vraiment d'aller. Après, je sais pas les détails, mais je me rappelle, tu m'as dit que mon tâche ça avait été très long. Donc, je pense que c'est un oui. temps aussi conséquent à ajouter. Non, Hum. Si je comprends bien, dans le fond, oui, il y a les rencontres avec euh, toutes les CP, mais après ça, selon les projets de certains enseignants, j'imagine que là, il y a comme des micro-équipes euh, qui sont formées par la suite. Là. Julie va Exactement. accompagner plus précisément sur un projet. Puis là, ce n'est pas toutes les autres CP que, euh, qui vont, par exemple, là, être non. sur le projet de réalité virtuelle, là, mettons. Nadine ben, mais... en accompagne certains, des fois Julie d'autres, des fois les deux ensemble. Il y a toute cette diversité-là aussi dans l'accompagnement, pour que tout le monde puisse avancer, même si ça aboutit pas à un film qui va sur le pédago numérique. Puis là, ben, la prochaine, ça va peut-être être Claudine, c'est ça, je fais des blagues, parce qu'on essaie de, dans le fond, que tout le monde ait la chance aussi, parce que ça leur permet d'aller plus loin au niveau de cette, de cette réflexion-là. Je pense que Claudine, mais ça dépend aussi des besoins du milieu. On ne veut pas arriver avec un... Voilà, on a une idée de projet, c'est pas ça, il faut que ça vienne des besoins du milieu. Là, après, quand on a le besoin, est-ce que ça se colle? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui serait euh, intéressant? Là? Mais c'est sûr que Bibius, c'est en plus, il y avait comme un mandat qui venait du ministère, puis on voulait, elle le dit la bibliothécaire, il faut pas juste que ça soit des livres qu'on... On prend et on lit euh, de façon silencieuse. Il faut, qu faut que ça devienne un outil d'enseignement et d'apprentissage. Les filles, on leur a partagé, euh, la semaine passée, <rire> la version euh, bêta de, de, de, notre, de notre, euh, notre, notre atelier ce matin, parce que pour qu'eux aussi soient au courant pour qu'ils puissent diffuser cette bonne nouvelle-là, là, le passage. Merci c'est ça que je m'en allais à dire c'est ça là, les, les projets que, que certaines développent ben les autres ils les ont pas nécessairement réputés fait que là on, on a commencé à ça puis euh, ce qui est, ce qui est, puis, tu sais, moi, je fais un bout avec Julie aussi, parce que là, une fois qu'on a fait le projet de réalité virtuelle, ben tu sais, j'ai produit des choses. Des fois, je fais des des des, des petits tutoriels, ça fait que ça permet de compléter avec certains outils que moi j'ai. Tu sais, comme tantôt, là, la, la suite Smart, ben elle, elle l'a pas, là. Moi, je l'ai. que c'est moi qui a fait les bouts, tu sais, qui a fait les tutoriels. Puis là, il a fallu que je m'approprie Google Earth cette année parce que le, le, le Tour Creator, il... Que j'avais appris avec le récitus, là, il a disparu. Fait il a fallu que je transfère tous mes contenus puis euh, que je m'approprie tout ça. Fait que euh, c'est ça qui est arrivé. On va poursuivre avec euh, le temps 4. Je, je suis alors, l'an 4. Alors, vous, vous rappelez que moi, je présentais l'an 1. Alors, l'an 1, on arrivait en se disant Ah, on embarque dans un projet numérique, on va acquérir plein d'outils numériques on s'est rendu compte que ça ne s'arrêtait pas là, que c'était une compétence numérique à acquérir. Je pense que dans l'enquête, on peut dire qu'on a compris le, le principe de compétence et euh, encore plus euh, avec le contexte qu'on vient de vivre. Donc, on a développé beaucoup de compétences numériques euh, au cours de cette dernière année, on va dire. Et là, maintenant, la question qu'on a à se poser, c'est comment on va poursuivre finalement euh, le développement des autres compétences numériques auprès des enseignants et des élèves, mais dans une idée de transfert dans la salle de classe. Alors, tout ce qu'on a acquis en enseignement à distance, comment on va pouvoir le vivre maintenant, mais auprès des, dans les salles de classe et pas uniquement dans l'enseignement à distance. Donc, on a vraiment des questions au niveau du transfert et de la pérennité, puis, Là, on a déjà une rencontre cette année, puis on commence à avoir un objet de travail qui se dessine. C'est sûr qu'on est beaucoup à, à regarder comment offrir des services à distance qu'avant on n'offrait pas, comme la correction collective. Ouais. Alors, euh, donc, euh, on est à se questionner justement comment euh, on va faire le transfert euh, dans la salle de classe euh, pour cette année. Donc, euh, on est à faire aussi une prise de recul. On ne s'est jamais vraiment posé la question dans quel dispositif de travail on était on a juste essayé d'évoluer, de trouver des stratégies pour rester engagés, poursuivre notre but commun. Mais on ne s'est jamais vraiment questionné dans quelle sorte de structure on travaillait. Puis la prise de recul, on l'a fait un peu, on ne vous le cache pas, en préparant l'atelier d'aujourd'hui. Alors, euh, on va vous faire un petit jeu pour justement vous questionner d'après vous, vers quoi, quelle sorte de, de fonctionnement on on s'est en aller. Donc, quels sont les éléments essentiels d'une communauté de pratiques professionnelles que vous pouvez, on imagine, observer dans la démarche qu'on vous a présentée? Alors, vous comprenez en sous-texte qu'on a un peu la prétention d'être une communauté de pratiques professionnelles. Alors, on voit apparaître ouverture. Pratiques collaboratives, collaboration. Garder des traces. On garde des traces, on a des, des, journaux, des, des journaux de rencontres. Et, Et un, un... plan d'action. <rire> la cohérence est beaucoup ressortie en lien avec les actions qu'on a à soutenir dans les milieux et comment on répond à ces actions d'intégrante numérique Observation et régulation pendant l'expérimentation aussi, oui, effectivement. Comme un moment donné, un exemple, on avait tellement appris à intégrer des outils que quand on donnait des formations auprès de nos collègues, on en utilisait une tonne. Donc ça, c'est le principe du changement. Quand on, on, on s'approprie des choses, on fait une, une utilisation excessive, puis après on revient à la normale, puis on s'en est rendu compte. Puis on s'est dit, ben, on va être plus modéré avec les profs. Là, c'est nos collègues, ça passe, mais... Mais c'est comme des enfants quand ils il commencent à faire euh, des nouveaux pas, ben là, ils il continuent euh, exactement de la même façon. La volonté, se donner du temps, malgré tous les mandats que, que, que les filles reçoivent de, de leur direction. Mesurer l'impact sur les pratiques des profs et euh, les apprentissages des élèves. Clarifier les rôles et responsabilités. Ça, ça a été un gros travail, la clarification des rôles et responsabilités, parce qu'on s'est rendu compte avec les premiers jours du confinement qu'avoir les outils de communication et savoir les utiliser, c'est une chose, mais la compétence à communiquer à distance, elle est très différente de celle en présence. C'est ce qui a amené le gros travail avec la description de nos tâches à distance versus en présence. Donc là, on voit vraiment la distinction entre savoir utiliser l'outil et avoir la compétence. Hein. <rire> Engagement initial, ça aussi, c'est une, une très grosse évolution. Au départ, il y avait un intérêt et à la fin, on a, on a, été, on a développé un engagement mutuel dans notre travail collaboratif en utilisant l'éthique. Mais ça a été vraiment euh, une évolution euh, très majeure, surtout la dernière année. C'est beau de vous voir évoluer. <rire> il n'y a plus de bras croisés, c'est fini ça. J'ai tellement des. Je trouve ça tellement le fun, tu sais. Puis je, c est, c est, vous êtes mon exemple de d'un développement professionnel qui a vraiment été efficace, puis qui a fonctionné, puis qui est euh, donc mm. je parle tout le temps. <rire> Je vois apparaître le mot cohérence. Là aussi, on a un bel exemple. Quand il a fallu faire le SharePoint, ben, il a fallu mettre en, en, compte, en commun nos ressources. Puis on s'est rendu compte qu'on n'utilisait pas tous les mêmes ressources. Donc, euh, en plus de créer le SharePoint pour le rendre accessible à toute la CS, il a fallu qu'on fasse un travail de mettre en, en commun nos ressources, faire des choix, se dire pourquoi on privilégie tel outil et tel outil pour vraiment avoir plus des ressources communes. Puisqu'il y avait des nouveaux CP, des CP d'expérience, des gens qui sont là depuis longtemps, il fallait reconvenir des ressources. Et le SharePoint, on pensait que ça allait être très simple, qu'il suffisait de l'organiser, puis on s'est rendu compte qu'il y avait tout un travail de cohérence à avoir entre nous sur l'utilisation de nos ressources, qui a été la source de beaucoup de conflits au départ, parce qu'on n'avait jamais réalisé cet aspect-là. Quand on la comprend, on s'est dit bah, « on va se mettre <rire> ». Donc, vous avez nommé beaucoup, je pense, des traces qui, enfin, dans ce que vous nommez qu'on qui a, qu a essayé de faire ressortir au cours du témoignage, puis c'est chouette de voir que ça ressort dans le woodclap. Euh, donc, euh, effectivement, comme communauté de pratique, on s'appuie sur trois éléments fondamentaux. Un engagement mutuel de ses membres. Nous, ça a été vraiment jusqu'à, comme une cape. on a été développer des valeurs communes et des règles de fonctionnement, comme on vous l'a dit avec l'outil. Début commun. Chaque année, on a reconvenu dans notre plan d'action vers quoi on voulait travailler et comment on allait s'y prendre, dans quelle modalité. On a parlé, des fois, on était à plus de jours au début, on a diminué le nombre de jours, euh, la forme des travaux a changé, puis ça évolué qu'à la fin, on ne faisait plus la différence entre le disciplinaire et, le, et les journées de développement numérique. Donc, ça, ça, ça apparaît dans notre plan d'action disciplinaire en français. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est travaillé à chaque année et un répertoire de connaissances partagées. Donc, on vous a montré plusieurs outils, le SharePoint. Euh, le Geniali qui nous a permis d'alimenter euh, la trousse à distance, qui nous montre euh, comment on a travaillé finalement à partager nos ressources et euh, de plus en plus où on intègre naturellement le numérique dans les ressources qu'on choisit. Euh, D'ailleurs, à cet effet, par exemple, on sait des fois créer du matériel de formation comme moi, le vidéo que je vous montrais, bah, j'utilise en formation pour montrer aux profs comment créer euh, donc, euh, des lectures interactives avec l'éthique et je leur démontre à quel point c'est un apport de plus pour enseigner le français et, euh, et comme ça engage plus les élèves. Donc euh, ça, mes collègues ont utilisé également ces vidéos pour faire des développements. C'est sur notre SharePoint, donc on utilise aussi cet endroit-là pour se créer du matériel de formation. C'est un peu plus dur pour moi, je vous dirais, de l'utiliser parce que c'est toujours bizarre de donner une formation puis de se mettre en modèle après. <rire> ça, c'est le seul truc que je n'avais pas pensé quand je l'avais fait, mais ce n'est pas grave. <rire> c'est pour te compléter, Sylvia. Euh, c'est beau de déposer des trucs sur le réseau pédago numérique, mais il y a quelque chose qui reste essentiel, c'est l'accompagnement. Je veux dire, oui, un, il y a des ressources, il y a le guide de pilotage, mais après ça, c est, c est pas, il y a, les gens ils ont besoin d'être accompagnés. On se dit, ah oui, on dit, à l'air simple, oui, tout est là, mais l'accompagnement, même Sylvia, elle, elle, elle, elle, elle utilise ces ressources-là en accompagnement. Elle ne donne pas juste accès D'ailleurs, on a créé une vingtaine de lectures interactives éthiques euh, avec les différents accompagnements que j'ai faits euh, et puis d'autres aussi. Là, euh. Maintenant, les gains CP, les gains enseignants élèves, je vais vous en nommer un euh, à chaque fois. Ben, c'est certain, comme ça avait été dit dans la vidéo, c'est comme CP, ça permet d'innover. Euh, dans un contexte de formation et d'accompagnement. Moi, je ne vous cache pas, ça fait longtemps que je suis CP, donc il euh, euh, y a des choses que je vois qui sont difficiles parfois, puis je me dis « Ah oh! !» Comment je pourrais faire autrement pour combler Et c'était vraiment ça, la lecture interactive et l'éthique. Ça répondait vraiment à un besoin dans, dans mes accompagnements. Et euh, j'ai vraiment trouvé mon compte là-dedans. Donc, c'est sûr que ça permet de, de revoir, surtout quand on habise au contenu, ça permet d'aller plus loin pour explorer avec le numérique. Donc, c'est très intéressant. Puis surtout, avec les CPTIC, c'est toutes les possibilités que vous nous apportez et auxquelles on ne pense pas qu'ils sont possibles. Euh, ça, c'est vraiment intéressant euh pour continuer d'innover. Comme enseignant, bah, c'est sûr qu'on développe la compétence numérique. Euh, puis aussi, on développe beaucoup avec eux l'aspect de faire confiance et se faire confiance. Puis moi, quand je me suis mis en modèle, puis que j'aurais montré que moi, je l'expérimentais pour la première fois, bah, je trouve que c'est une façon de leur montrer bah, « Regardez, moi, je le fais ». Donc, on, est, on se met tous dans cette posture-là. Mais c'est important que nous aussi, comme CP, on le fasse et qu'on le nomme. Parce que ce n'est pas évident quand on se dit, bah là, on arrive devant notre classe avec les outils TIC, est-ce que le réseau va bien fonctionner, est-ce que l'activité, il y a tout ce stress-là. Il bah, faut montrer que nous aussi, on le vit. Quoi. Donc, euh, donc euh, l'idée de, de se mettre en modèle par rapport à ça, je trouve ça intéressant. Et puis, ça donne à l'enseignant l'opportunité de le faire. Et ensuite, euh, élève, moi je dirais, c'est de recevoir un, un enseignement évidemment plus dynamique et plus interactif. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, les lectures interactives, ce qui m'a toujours déplu, c'est un élève à la fois qui répond, puis les autres, on ne sait pas trop s'ils s'engagent. Avec ce fonctionnement-là, je vois tous les élèves qui participent à, à l'animation de la lecture. Euh, je trouve ça extrêmement intéressant euh, comme, euh, comme dispositif. Bah là, j'ai pris cet exemple, mais les, il y en a plein d'autres que je pourrais nommer avec ce qu'on vous a présenté. Donc, euh, voilà. Pour les gains. Je profiterais de dire, euh, en fait, c'était au symposium du ministère. Euh, il y avait questionné des élèves hein, sur euh, qu'est-ce qu'ils ont tiré euh, côté. En fait, quel était le, le bénéfice d'être en enseignement à distance Puis les enfants l'ont dit. Ils trouvaient que leur classe était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus d'interaction. Euh, donc, euh, c'est intéressant de le retenir que justement la part numérique amène ça effectivement, même en salle de classe. Donc, pour ce qui est du modèle de Rabi. Euh, après toutes ces années de développement, l'impact COVID qui nous a précipité dans l'innovation, l'appropriation de, de l'univers du numérique euh, euh, en pédagogie, euh, il, il est intéressant pour moi de refaire l'exercice un peu comme ma collègue Claudine le fait en tout début de présentation. Là, je suis, suis arrivée à ma quatrième année. Euh, donc, où je me situe euh, dans cette échelle? Bien, c'est sûr que moi aussi, là, je veux dire, je peux me situer, je, je sais davantage utiliser déjà ma plate Teams qui est ma plateforme. Euh euh, à privilégier dans mon organisme. Donc, je dois euh, savoir comment bien me débrouiller, mais aussi me mettre comme modèle auprès des enseignants que j'accompagne. J'ai encore des enseignants qui ont des défis avec la plateforme. Euh, je vis encore de l'accompagnement de bascule à distance, mais je me sens vraiment beaucoup mieux. Euh, C'est certain qu'au euh, niveau de l'utilisation personnelle, euh, moi aussi, je me débrouille davantage à gérer même la boîte courriel, à gérer aussi le fonctionnement des dossiers, du tri des dossiers. Il y a quelque chose qui est beaucoup mieux euh, compris. Euh, pour ce qui est de l'utilisation euh, professionnelle, je sais davantage aussi euh, quels quel outils choisir en fonction de ce que je veux atteindre euh, chez le participant qui, euh, qui vit une formation ou l'enseignant qui vit un accompagnement. Euh, C'est d'autant plus facile pour moi le, de, de, de comprendre en quoi cet outil peut être plus efficace. Euh, par contre, je dois dire que il reste que la technologie évolue très, très rapidement encore aujourd'hui et que souvent, fois, je me retrouve encore à la case sensibilisation, mais euh, où mon attitude a changé par rapport à ça, c'est que, euh, puis je l'ai dit tantôt, on a beaucoup euh, davantage pris, euh, en fait fait le constat que tous les collaborateurs qui gravitent autour de nous dont l'enseignant et particulièrement les élèves sont vraiment euh, des ingrédients clés justement à me sortir rapidement de ma zone peut-être de sensibilisation. Donc oui, je suis vulnérable, mais c'est correct. J'aime ça les essais, les erreurs, puis j'aime ça dire qu'un élève m'apprenne. Qu élève... D'ailleurs, quand j'étais beaucoup en classe avec le projet Biblius, c'est faux ce qu'ils m'ont appris les élèves. Là. Donc, euh, c'est vraiment de se faire confiance, mais aussi comme pédagogue, autant moi que l'enseignant, c'est de faire, de travailler notre résistance à laisser les élèves s'impliquer à montrer, comme je l'ai déjà dit dans les diapos euh, précédentes. Euh, puis, je pense que ça, bien, ça fait que ça, on reste motivé, on reste motivé à, ah, oh, il y a un nouvel outil, mais il faut faire attention aussi, comme je pense Sylvia le nommé, euh, on est submergé d'outils. Puis ça, on l'a vécu un petit peu dans le contexte d'enseignement à distance, on s'est retrouvé avec un paquet de belles choses, un paquet de, mais là, je disais toujours Enseignant est eh, où ta zone de confort, puis commence par petit. Puis, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'y de, de, de, de, de, de, aller graduellement là-dedans aussi pour ne pas se démotiver, justement. Et là, à un moment donné, quand on vient qu'on développe cette confiance et cette aisance, bien forcément, dès qu'il arrive quelque chose de nouveau, on a le goût. Mais il faut toujours revenir à se questionner un petit peu comme quand on planifie euh, notre intention pédagogique derrière une planification de séquences d'enseignement. Bien, c'est la même chose. C'est quoi l'intention vis-à-vis un outil numérique que je m'apprête à utiliser? C'est dans quel but? C'est ça aussi, ça a été intéressant de se développer ce questionnement-là chaque fois qu'on voyait un outil. Ben, à quoi, pourquoi, dans quel but. Donc, euh, voilà. Alors, euh, ben, nos références, euh, ça a évolué aussi. T'sais, on a toujours, on a commencé avec Rabi, mais on a eu, entre-temps, on a eu le référentiel de l'agir compétent des CP. On est capable de, situer, euh, nos, nos, euh, de se situer dans, dans les euh, situations emblématiques. C'est un peu redondant. Oui, en tout cas. Puis, ensuite de ça, on a le, le comme, bon, c'est ça, comme innover puis comme accompagner. Puis, on a le, en, le cadre de référence de la compétence numérique aussi. Donc, on se sert maintenant puis qu'on a, on, on a plus euh, apprivoisé puis dont on, sur lequel on s'appuie pour aller plus loin aussi puis se donner d'autres objectifs. Fait qu'on continue à se l'approprier puis à, à se situer dedans puis à essayer d'avancer puis euh, c'est ça. C'est là où on en est pour euh, les, nos camps de référence. Et voilà. Puis, euh, ben, on apprend tous des uns des autres, euh, autant moi que, que les filles. Euh, c'est vraiment un bonheur de, de travailler avec vous. C'est un bonheur aussi de co-animer parce qu'on n'avait pas eu ces, ces, ces, cette chance-là. Quel luxe de, de s'être donné ce temps-là. Je pense que ça a été un... mm. vraiment, oui, c'est un luxe. Puis autant pour moi aussi là, de pouvoir vraiment les travailler avec elle, parce que moi aussi, j'ai grandi dans, dans ma façon d'accompagner, mais d'avoir pris le temps de se donner le temps. Là. On espère que ça va vous inspirer, cette façon-là de, de, de travailler en communauté professionnelle.